Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va vous présenter comment créer un jeu, euh, le Morpion, tic-tac-toe, euh, avec Unity. Alors en apparence, ça peut paraître relativement simple, mais vous allez voir que ça demande quelques petites subtilités au niveau du développement. Alors je le présente très vite fait pour voir un petit peu le résultat. Ici, on a une grille. Quand je clique, moi je pose des X dans ma grille et le but du jeu est d'en aligner 3. Et évidemment, l'ordinateur joue avec des O. Donc ici, on peut voir que j'ai gagné, j'ai aligné 3 pions X ici. Donc si je clique aléatoirement, c'est soit moi ou l'ordinateur qui commence, là ça va être moi. Et euh, on peut voir qu'on peut aussi faire des matchs nuls. Alors je vais volontairement essayer de faire un match nul, voilà. Et là on peut voir que j'ai un match nul. Et évidemment l'ordinateur peut gagner aussi, si je le laisse gagner. Euh, hop, on peut voir qu'ici, O a gagné. Voilà, donc je vous propose de mettre tout de suite ça en œuvre, on attaque, c'est parti alors, on attaque tout de suite euh, la mise en place du niveau. Alors, ici, vous avez pu voir que c'est assez euh, facile à mettre en œuvre. On va utiliser des canvases euh, et l'UI de, de Unity. Donc, c'est parti. Je crée ici euh, un UI canvas. Ce canvas, je vais tout de suite modifier euh, son UI Square Mode et je vais le passer ici en Square with Screen Size de manière à l'adapter à l'écran. Je vais faire un double clic et je vais y insérer tout de suite en, en, en tant qu'enfant, enfin à l'intérieur de ce canvas, un panel. Alors pourquoi un panel Je vais déjà le dimensionner à la taille euh, que je veux. Alors, on va faire ça approximativement ici, on en dit, on viendra dessus ensuite. Je vais le centrer ici en appuyant sur Alt et en choisissant euh, le center ici. Voilà. Alors pourquoi un panel Parce que je vais pouvoir ajouter un composant qui va être très utile qui est le grid layout group que vous pouvez trouver ici alors pourquoi ça va me permettre en fait d'ajouter de, de, de, des composants qui vont être euh, positionnés sur une grille, ici euh, on peut voir que j'ai un cell size, je vais pouvoir modifier ce cell size pour ad, à, aligner en fait ces composants euh, de la manière que je le souhaite et vous allez voir que ça va être bien utile alors on va utiliser des 8 boutons pourquoi des 8 boutons, je vais vous expliquer tout ça ensuite, mais ici vous pouvez voir que quand je, je crée un bouton ici euh, dans mon panel avec mon grid layout group, par défaut vous avez toujours un petit souci comme ça, si vous le déplacez vous pouvez voir qu'il se met bien dedans. Donc ce que je vais faire, je vais modifier la taille des, des boutons ici par le cell size. Donc je vais mettre, euh, voilà, on va essayer avec 160, 160. Donc on peut voir ce que ça donne. L'intérêt maintenant euh, de ce grid layout, c'est que si je duplique mon bouton en faisant CTRLD, on peut voir qu'ils viennent se positionner les uns derrière les autres et justement euh, bien s'aligner comme il le faut. Et là, bah, ça m'arrange bien parce que j'ai ma grille de tic-tac-toe qui est ici en place tout de suite. Alors évidemment, on va devoir modifier certaines propriétés quand même du grid layout. Vous pouvez voir qu'ici, on a la possibilité d'aligner et on va l'aligner au middle center, c'est-à-dire au centre milieu. Et là, on a exactement ce qu'on veut. Alors, je vais redimensionner de nouveau le panel parce que là, il est un petit peu... Euh voilà, là, ce sera un tout petit peu mieux. Je vais avoir besoin euh, de pouvoir écrire ici en dessous euh, qui a gagné. Donc ça, euh, c'est en place. Évidemment... Je vais devoir modifier, je vais garder qu'un seul et unique bouton pour le moment. Et je vais devoir modifier certaines choses. Notamment ici, les propriétés texte du bouton. On a bien vu que ça va stocker des X ou des O. Donc je vais y mettre un X et je vais euh, modifier le font size de manière à avoir la taille euh, bah, que je désire euh, au niveau de, la, de, la, de, de, de mon X ou de mon O. Donc là, on va dire que ça va. Donc je vais le supprimer et je garde ça en mémoire. Autre chose qui va être important, c'est que pourquoi d'ailleurs j'utilise des boutons Tout simplement parce que je vais pouvoir jouer avec la propriété ici, Interactive. Interactable, pardon, qui va me permettre, en fait, une fois que le joueur aura sélectionné le bouton, de ici, par le biais du script, de jouer avec cette propriété. Malheureusement, on peut voir que ça se grise. Alors, pour ça, on va simplement aller au niveau de la transition, on va mettre None. De ce fait-là, quand je vais désactiver mon bouton, je n'aurai plus du tout de changement de couleur, et c'est exactement ce que je veux. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vais avoir besoin ici de 9 boutons. Comme dans le, le, le jeu. Mais euh, je vais les nommer. En fait, je vais partir de 0. Et je vais créer ici, dupliquer mon bouton 0. Je vais le dupliquer autant de fois qu'il le faut pour faire ma grille. 9 fois. Et je vais renommer ici euh, bah, mon objet. Je vais l'appeler 1 et 2. Et ainsi de suite. Pourquoi je fais ça Parce que je vais me servir... Euh, pour garder les, les, les positions et même donner un choix à l'ordinateur, je vais euh, utiliser un tableau. Et le tableau, en fait, on va utiliser les index du tableau pour stocker bah, qui a à quelle case dans la grille, tout simplement. Et de ce fait-là, euh, bah, le tableau, l'index 0, vous voyez, ça va bien correspondre à ça. Le 1 va être celui-ci. Euh, le 2 va être celui-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais avoir une correspondance, en fait, entre les noms de, de mes boutons. Et euh, tout simplement, euh, mes index euh, du tableau que je vais créer. Donc euh, voilà pour ce qui est ici, euh, bah, je dirais de la grille, vous pouvez voir que sa mise en place est relativement facile. Alors, on va utiliser maintenant, on va dupliquer notre canvas et on va le renommer tout de suite ce Canvas euh, canvas Game Over. Pourquoi Parce que vous avez pu voir euh, que j'avais à la fin d'une partie ici le, le, le gagnant qui s'inscrivait. Donc j'utilise un Canvas pour ça, euh, tout simplement parce que ça va me permettre de l'afficher au-dessus de l'autre et je ne pourrai plus cliquer. Donc ça va être un avantage aussi. Alors il y a d'autres façons de faire, mais je trouve que celle-ci est assez euh, simple à mettre en place. Alors au niveau du panel, vu que je l'ai dupliqué, je vais supprimer ici le Grid Layout Group. J'en aurai plus besoin. Je vais évidemment supprimer euh, tous les boutons. Euh, parce que j'en aurais pas besoin non plus. Ici, je, je me suis servi de, de ce canvas tout simplement comme ça je récupère la même position et bien euh, au-dessus de l'autre. Donc, euh, dans ce panel, je vais ajouter un simple UI texte. Cet UI texte, bah, je vais l'ancrer ici dans le bas directement pour que ça se positionne bien. Donc, ici, Alt en bas. Et je vais pouvoir euh, bah, dimensionner ici tout simplement mon champ. Donc, je vais le mettre à la bonne taille et je vais jouer euh, avec son alignement. Et la taille de sa police. Et évidemment ici on va marquer par exemple X a, a gagné. Voilà, donc on a ici ce canvas Game Over. Je vais le désactiver pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et euh, bah, maintenant, on a, on, je dirais, la partie euh, graphique qui est en place. On n'a plus que maintenant à gérer le clic en fait sur les cases et un petit peu bah, tout, tout le jeu, euh, l'intelligence artificielle aussi euh, de l'ordinateur pour pouvoir jouer euh, quand c'est son tour. Quand je dis intelligence artificielle, vous allez voir qu'on va pas non plus faire quelque chose de fantastique. Alors c'est parti, on va commencer par créer nos scripts, on en aura besoin de deux. Donc le premier qui va être euh, un script qu'on va appeler Game Manager, qui va en fait permettre de gérer un peu le jeu. Donc on va l'assigner celui-ci tout de suite euh, au canvas qui est ici. Euh, on aura besoin aussi euh, d'un script pour quand on va sélectionner le bouton. On va utiliser son événement ici onClick pour appeler une méthode publique qui va être stockée en fait sur le bouton. Donc du coup je vais pas, euh, je vais supprimer ici ce que j'ai créé tout à l'heure. Je vais le dupliquer de nouveau parce que comme je vais travailler sur un seul et unique bouton et ensuite le dupliquer encore une fois pour pas devoir tout euh, remettre les scripts à chaque fois sur chaque élément. Donc je vais créer un nouveau euh, sur script et je vais l'appeler button script. On va l'assigner ici au bouton qui reste, le bouton 0. Voilà. Donc on va commencer par éditer euh, nos scripts. Alors je vais éditer le bouton script, mais je ne vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer ici par le Game Manager. Alors pourquoi parce que euh, j'ai dit qu'on allait utiliser un tableau pour stocker les valeurs et on va le déclarer tout de suite et on va le déclarer en public ici pour pouvoir euh, y accéder mais par contre dans chaque script on va avoir besoin de l'Unity en euh, évidemment vous doutez bien on utilise euh, les éléments de lui donc on est obligatoirement on aura obligatoirement besoin euh, d'importer ce namespace dans les deux scripts donc on va commencer euh, dans un premier temps par déclarer notre tableau donc on va déclarer un tableau public de type string qui va euh, qu'on va appeler matrix alors euh, on peut traduire ça par table hein, pour ceux qui ne savent pas qui est égal donc on initialise à new string et on connaît déjà le nombre d'entrées étant donné que j'ai 9 cases donc ça va être 9 entrées donc ça c'est bon, maintenant je vais pouvoir y accéder il est public, je vais pouvoir y accéder depuis mon script de bouton c'est parti au niveau du script de bouton alors au niveau du script de bouton ça va être pareil, mais j'aurai qu'une seule et unique méthode alors je vais euh, faire un copier-coller de ça ce sera plus simple, voilà euh, et euh, ici je vais avoir une méthode publique que je vais appeler de l'événement de clic de mon bouton donc je vais appeler cette méthode ici select, peu importe son nom donc j'ai ici par contre voilà, un de trop voilà, donc qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps au niveau de ce script bah, Je vais tout simplement euh, déjà inscrire dans le bouton en question euh, la lettre X vu que je suis le joueur. Donc pour ça je vais utiliser transform.findchild, je vais aller chercher l'enfant qui est le composant texte du bouton et je vais aller chercher son composant texte pour, sim pour tout simplement pouvoir modifier euh, bah, le texte qui est sur le bouton. Donc hop, texte, alors excusez-moi je tape à côté de ma touche. Et je vais donc maintenant attribuer, affecter euh, bah, la lettre X majuscule à ce bouton. Alors la deuxième chose que je vais devoir faire, comme je vous l'ai dit, c'est euh, de désactiver le bouton pour ne pas cliquer dessus par erreur plusieurs fois. Donc ici on peut voir que si je, je suis ici au niveau de mon script sur le bouton, d'ailleurs je ne l'ai pas affecté, s'il est bien là. Donc on peut voir ici que je vais tout simplement euh, devoir ici prendre le composant bouton et décocher interactable. Donc on va le faire tout de suite, comme ça euh, on n'aura plus l'occasion de recliquer sur ce bouton. Donc, « getComponent », le script en habile composant s'appelle « button ». Et je vais modifier la propriété interactable, je la passe à « false ». Donc jusqu'ici, euh, bah là ça va fonctionner, si j'enregistre maintenant et qu'on affecte directement pour tester ça à mon bouton, donc ici je peux glisser ça directement euh, dedans, voilà, et ici je vais aller chercher Button Script et je vais prendre Select. Et on va le tester, évidemment ici on n'a qu'un seul et unique bouton, mais on peut voir que ça fonctionne, je peux écrire dedans, et euh, si je clique plus rien ne se passe parce que je l'ai bien ici euh, désactivé comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est parfait, ça fonctionne. Alors je vais pouvoir d'ailleurs maintenant remettre tous mes boutons, ce qui sera un peu plus pratique. Donc je vais ici dupliquer de nouveau mon bouton 0 euh, pour avoir mon nombre de cases. Et je vais devoir malheureusement renommer de nouveau ces boutons. Voilà Chose faite. Donc, euh, maintenant, évidemment, je peux euh, cliquer comme ça sur tous mes boutons, mais là, euh, c'est pas le but recherché. Alors, on peut voir au niveau du canvas, j'ai toujours mon tableau. Alors, l'idée, c'est quand je clique, j'affecte ici dans mon tableau eh ben, la case sur laquelle euh, j'ai rentré, en fait, euh, mon X. Donc, pour ça, on va retourner au niveau de notre bouton script. Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait et on va servir en fait du nom du bouton parce que euh, là je sais en récupérant en fait euh, le game object name, je sais si je suis 0 1 2 3 4 et ainsi de suite. Donc on va devoir euh, changer en fait euh, le nom du bouton en euh, int. Donc on va déclarer une variable qui va être de type int qui va s'appeler index. Et qui va être égal à quoi bah, Au GameObject.name. Sauf que je ne peux pas faire ça, étant donné que c'est un string. Donc je vais devoir faire un, un parse, je vais devoir parser la valeur. Donc je vais faire int.parse pour changer euh, la valeur, en fait. Et la valeur, ce sera GameObject.name. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, dans cette variable index, je vais récupérer sous forme de int euh, le nom du GameObject. En l'occurrence, là, ça tombe bien, c'est une chaîne de caractères, mais c'est 0, 1, 2, 3. C'est un chiffre, donc je ne vais pas avoir d'erreur. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter tout simplement dans le tableau euh, qui est public sur mon autre euh, script qui est le, le GameObject, euh, bah, tout simplement euh, un X dans l'index du tableau qui est concerné. Donc pour ça, je vais faire quoi Je vais faire un GameObject.find. Je vais aller chercher dans la hiérarchie. Qu'est-ce que je vais aller chercher euh, d'abord C'est le canvas parce que je vous rappelle que mon, mon script Game Manager est sur le canvas. Ensuite, je vais aller chercher mon script Game Manager. Euh, pas GameObject, pardon, Game Manager. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais tout simplement euh, ici aller chercher mon tableau que, que j'ai déclaré qui est « Matrix ». Et euh, entre crochets, je vais indiquer euh, tout simplement ici la variable que je viens de récupérer au-dessus qui est « Index ». Parce que si je suis sur l'élément 0, eh ben, je suis dans l'index 0 de mon tableau. Donc si le bouton, c'est le, le, le, ce qui s'appelle 0, et ainsi de suite, si je clique sur le bouton 8, je vais rentrer dans l'index. L'index va être 8 et dans mon tableau, à l'élément 8, je vais entrer tout simplement ici mon X, ce qui va me permettre tout simplement de remplir ce tableau à chaque fois que je clique. Donc là, on va aller enregistrer notre script et on va tester tout de suite pour voir si tout ça fonctionne. Donc ça va être simple, on va sélectionner ici « notre Canvas », on fait « Play ». Je clique ici donc sur le, le, le, le premier qui est le 0. Et là, on peut voir qu'ici, dans l'élément 0, j'ai bien 0. Si je clique ici, j'ai bien un, dans l'élément 8, ici, euh, mon X. Et, et évidemment, si je clique au milieu, 0, 1, 2, 3... 4, et on peut voir qu'ici dans l'élément 4, j'ai bien ici mon X. Donc ce qui me permet maintenant euh, bah, de savoir ici quelles cases sont vides, quelles cases vont pouvoir être jouées par l'ordinateur. Euh, effectivement, parce que là, le prochain coup, quand moi je joue, euh, c'est l'ordinateur qui doit jouer. Donc là, je vais pouvoir maintenant savoir où l'ordinateur a la possibilité de jouer. En tout cas, toutes celles qui ne seront pas marquées d'un X euh, et qui vont être euh, vides vont être jouables. Maintenant, on va s'occuper du tour de l'ordinateur. Alors, je viens de jouer, je vous le rappelle, et donc ce que je vais faire, je vais créer une méthode dans le Game Manager qui va me permettre en fait, de, de la déclencher depuis mon bouton script une fois que moi j'aurai joué. Quand j'aurai cliqué, automatiquement je vais faire jouer l'ordinateur. Donc, pour ça, euh, bah, je vais créer une méthode publique pour pouvoir l'appeler justement de mon bouton script. Donc, je vais créer ici une public void euh, que je vais appeler euh, Computer Play. Play, pas player, pardon. Donc ici, euh, pour le moment, je vais virer ça. Euh, donc ici, euh, bah, je vais devoir m'occuper de ça. Alors la première chose que je vais faire, je vais avoir plusieurs fois besoin. Je vais devoir donner le, le, le, la possibilité de choisir au niveau de l'ordinateur. Donc on va faire quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'on va voir... On va tester les cases qui sont euh, libres et on va aléatoirement euh, bah, déposer un haut dedans donc ça c'est euh, pour ici faire quelque chose d'assez simple mais euh, pour ça pour donner le choix je vais créer une autre méthode parce que je vais certainement devoir la rappeler et donc je vais créer une deuxième euh, une méthode à côté euh, qui va me permettre en fait de ne pas devoir euh, bah, de pouvoir la rappeler pas d'avoir la copier deux fois dans la, la méthode computer play donc je vais l'appeler euh, bah, je vais void euh, choix choix ou choice, euh, on est en anglais ouais, on va rester en anglais, voilà donc, euh, cette méthode comment, qu'est-ce que je vais faire ben, C'est assez simple. En fait, je vais créer une liste qui va stocker en fait, euh, ben, les choix possibles. Donc pour ça, je vais ici euh, au niveau de la déclaration, en dessous ici de mon, la déclaration de mon tableau, je vais créer une liste. Donc je vais la déclarer en public aussi pour qu'on la voit au niveau de l'inspecteur. Elle pourrait être privée parce qu'on n'a pas vraiment lieu de la voir. Donc une liste qui va stocker par contre des nombres, donc de, qui va être de type int. On va l'appeler euh, choice. Et eh ben, on va l'initialiser, on va dire que c'est égal à « new euh, list » et euh, « int » ici, pour déclarer une liste, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà au niveau de la syntaxe. Euh, pardon, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié le « L » majuscule, voilà donc, maintenant ici, ce que je vais faire quand je vais euh, de donner la possibilité à l'ordinateur de choisir, en fait, en créant cette méthode, je vais tout simplement déjà euh, bah, vider cette liste. Donc, pour ça, euh, bah, je vais prendre ma liste, je vais faire « Choice » et je vais faire un « Point Clear », ce qui aura pour effet de vider ma liste euh, et euh, de repartir à zéro. Ensuite, je vais devoir bah, faire une boucle tout simplement sur mon tableau et tester si c'est vide. Donc, pour ça, je fais une boucle « For », donc je fais « For », entre parenthèses, je déclare une variable de type « int i » qui est égale à 0. La deuxième paramètre c'est euh, ma boucle combien de temps, euh, jusque quand elle doit opérer tant que i va être plus petit que le la longueur du tableau donc matrix.length et le dernier paramètre c'est l'incrémentation de la variable i++ à chaque fois je l'incrémente de 1 dans cette boucle qu'est-ce que je fais bah, je teste if euh, si matrix entre crochets ici l'index qui va être i euh, est égal à bah, rien c'est-à-dire, ici, il y a une chaîne de caractères vide. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais Dans ma liste, je fais un choice.add j'ajoute dans ma liste tout simplement i ». Ce qui aura pour effet d'ajouter l'index libre dans ma liste. Donc euh, ça, euh, ça va suffire en fait pour mettre à jour ma liste des choix. C'est-à-dire que si ici, et vous comprenez bien, si imaginons que moi je joue, je suis le premier à jouer, je clique ici sur l'index 0, ici, euh, matrix 0 ne sera pas vide, il y aura un X dedans. Donc automatiquement, il ne va pas être ajouté à la liste de choix. Mais tous les autres derrière, étant donné que c'est la première fois que je joue jusqu'à la dernière case, bah, ils vont être ajoutés je vais, et l'ordinateur aura le choix de mettre un O dedans donc maintenant on va retourner au niveau euh, de notre méthode ici computer play et on va se servir de ça donc on va lancer euh, la mise à jour euh, des choix qu'on vient de créer mise à jour choice donc ma liste se met à jour maintenant qu'est-ce que je fais je vais déclarer une variable de type int qui va être euh, nr et qui va être égale à quoi à choice, en fait on va aller chercher et là on va utiliser random range pour aller chercher aléatoirement une valeur et cette valeur elle va être définie entre le minimum ça va être 0 et quoi Choice.count. c'est à dire euh, la, le, le nombre de d'entrées de, que j'ai dans ma liste donc ce qui va me définir ici un, un index en fait euh, aléatoirement euh, qui va être libre et euh, j'ai plus maintenant qu'à écrire dedans bah, tout simplement le haut donc pour ça euh, bah, je vais devoir euh, aller chercher le game object en question c'est à dire ici mon bouton par euh, le biais ici de la variable nr et je vais devoir à ce coup-ci la mettre en string donc je vais faire un game object un find. je vais aller chercher dans la hiérarchie le bouton ce bouton qu'est-ce qu'il va avoir comme nom et bah, ça va être nr et je vais le passer en string donc toString une fois que j'ai ce bouton je vais faire ici un point et là je vais faire exactement pareil ce que j'ai fait dans mon autre script c'est que je vais aller chercher l'enfant qui s'appelle texte je vais faire un get component texte de nouveau pour aller pouvoir pour maintenant pouvoir aller modifier le texte de ce bouton et je vais lui attribuer un haut donc ça, ça va me permettre maintenant d'aller assigner euh, dans le bouton ici. Hein, je, je, vous, Rappelez-vous ici, donc, le, pour faire court et essayer de bien vous faire comprendre, ici, j'ai euh, des euh, ici, on peut voir que j'ai le 1, 2, 3, tout ça va aller dans ma nouvelle liste, ici que j'ai créé tout ce, qui est, pardon, tout ce qui est vierge, tout ce qui n'a aucune entrée. Et aléatoirement, je vais par exemple choisir le 2. Et donc, je vais euh, choisir ici, le NR va être donc de 2. Je vais aller chercher dans la hiérarchie l'objet qui s'appelle 2, qui est lui. Et je vais aller chercher son composant, son enfant texte. Et je vais ici modifier le texte et passer un haut dedans, tout simplement. Alors, je fais, j'enlève le play parce que sinon, si je fais des modifs, ça va plus prendre. Donc, voilà ce qui va se passer. Mais je dois aussi aller remplir mon tableau ici. Et ça, bah, ça va être exactement et ça va vachement ressembler en fait. Hein, je vais pas avoir... Euh, ça va être assez simple. Je vais ici aller devoir aller chercher... Euh, alors, que je réfléchisse le canvas... <coughs> Alors même pas, je suis dessus, donc je vais simplement ici aller chercher et définir dans mon tableau « Matrix ». Donc je vais dire que « Matrix » et ici l'index, eh ben je l'ai, c'est « NR euh, » est égal à « O ». Ce qui aura pour effet de remplir mon tableau avec la lettre « O ». Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est euh, par contre, de nouveau ici au niveau du bouton, d'aller euh, cocher « Interactable ». Donc pour ça… Je vais utiliser euh, alors, le get component, lui il va être sur le bouton, donc ça ne va pas être la même chose, donc je vais utiliser ça, Hop. je vais faire un get component ici, je vais aller chercher le composant button et je vais faire interactable égal false. Et on va tester tout de suite ça. J'enregistre. Alors, avant toute chose, aussi, je dois lancer maintenant la possibilité ici, Computer Play, cette méthode publique. Je dois aller la lancer une fois que moi j'ai joué. Donc, ici, dans mon bouton script, j'ai fait un select. Ici, j'ai écrit et j'ai rempli mon tableau. Maintenant, la première chose que je dois faire ici, c'est aller chercher bah, de nouveau le Game Manager ici et lancer la méthode publique Computer Play. Donc, je copie et je fais ici, euh, je vais chercher ma méthode qui est Computer Play. C'est une méthode, voilà, alors, oh, j'ai un petit souci avec mon clavier, excusez-moi, alors je vais y arriver, voilà, excusez-moi encore. Donc voici, donc là maintenant on va tester tout ça, et ça devrait avoir pour effet de pouvoir maintenant, alors j'ai une petite erreur, on va aller recti rectifier ça tout de suite. Euh, quel point de C'est égal, ici je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, j'ai tapé à côté de ma touche, on lance le jeu, et là donc évidemment, je joue j'ai bien ici l'élément 1, parce que je vous rappelle 0, 1, 1, ici ça va bien dans 1, aléatoirement, comme j'ai cliqué j'ai lancé la méthode euh, computer play, donc qui tire au sort aléatoirement, on peut voir ici que ça a tiré en fait, et si je regarde au niveau de ma liste de choix, elle s'est bien remplie ici avec 8 éléments, évidemment j'ai cliqué, il n'y avait plus que 8 cases de libre, et ici euh, l'ordinateur avait le choix entre 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, évidemment le 1 n'est pas là parce que je l'avais utilisé, et il a choisi le 3, donc maintenant si je reclique évidemment, ainsi de suite, comme ça, eh ben, ça va euh, choisir à chaque fois aléatoirement une case libre comme on peut le voir évidemment ici j'ai gagné mais là pour le moment on n'a rien mis euh, en place et on peut voir d'ailleurs qu'on a ici un argument out of range mais en tout cas le système fonctionne on a maintenant la possibilité euh, on a donné la possibilité à l'ordinateur en fait tout simplement de jouer quand euh, on dès qu'on joue on lui dit à ah, toi de jouer et euh, tout simplement maintenant bah, il choisit une case euh, libre évidemment en termes d'intelligence artificielle on peut faire mieux là on choisit euh, aléatoirement une case libre donc c'est pas très intelligent comme système mais en tout cas euh, ça permet de mettre en place le jeu comment savoir quand un des deux joueurs a gagné soit moi ou l'ordinateur alors ça va être simple on va devoir créer une, une fonction qui nous permette de vérifier si euh, la partie est gagnée alors on va même devoir gérer le match nul ensuite mais on va pas s'en occuper dans un premier temps alors mon tableau ici, ma grille, euh, mes boutons sont volontairement indexés et portent le nom en fait, de l'index du tableau. On va à savoir que ici dans mon tableau, si l'élément 0, l'élément 1 et l'élément 2 comportent euh, la même lettre, soit le X, soit le O, à ce moment-là, j'ai gagné la partie. On va devoir créer une une condition dans notre fonction qui permette de vérifier chaque possibilité, en fait chaque élément de la grille, chaque combinaison de la grille qui permet de gagner la partie. Ça va être assez intéressant ici et relativement simple à faire grâce à cette grille et parce que c'est le tic-tac-toe, il y en a peu. En fait, vous en avez trois ici de façon horizontale, trois de façon verticale et ensuite vous en avez deux de façon oblique on va dire ici et donc ces combinaisons là vont être au nombre donc de 8 et on va devoir les vérifier dans une simple, dans un simple if et en fonction de ça on va savoir si un des deux players a gagné donc on va aller au niveau du game manager et on va créer ici à la suite hein, Donc je suis à la, suite, à la suite de mon script je vais créer une euh, fonction donc, qui va être publique parce que je vais aussi devoir l'appeler de mon autre script qui est le bouton script parce que qu'on va, euh, va devoir effectuer cette vérification à chaque coup donc une euh, fonction de type bullet qui va renvoyer vrai ou faux qu'on va appeler vérification. En paramètre, on va passer une string qu'on va nommer player. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on va appeler euh, depuis euh, mon button script. Je serai donc le joueur. Je vais faire un vérification du caractère X et quand ça va être l'ordinateur du caractère O pour savoir qui a gagné. Et si ça renvoie vrai, bah ben à ce moment-là, je sais que le player a gagné. Donc ici je vais faire un if tout simplement et on va coder ensemble la première et je vais euh, évidemment coder toutes les possibilités ensuite. Donc pour ça j'utilise mon tableau matrix et je vérifie que l'index 0 est bien égal à player que je passe en paramètre. Mais aussi je rajoute une deuxième condition, bah, évidemment que matrix 1 est égal à player. Mais aussi la troisième pour gagner sur cette première ligne horizontale que euh, matrix index 2 est égal à player. Alors évidemment là j'ai euh, mon premier ma première ligne qui est bonne au niveau de mon if Mais je vais pas euh, refaire un if à chaque fois Je vais ajouter ici un double pipe Pardon qui va me permettre en fait de refaire une autre condition. Le double pipe euh, permet en fait de savoir ici si cette première condition est vraie. Ou si celle-ci, ou si celle-ci, et, et euh, ainsi de suite. Donc on va ici, je vais simplement modifier euh, bah, les combinaisons possibles. Donc ici, bah, je vais utiliser les trois, euh, Maintenant, la deuxième ligne. Donc je vais prendre mon 3 ici. 4 et 5, donc je vous épargne évidemment euh, toutes les lignes de code, je vais me taire et je vais un petit peu accélérer la vidéo de manière euh, à gagner du temps. Voilà, donc j'ai ici maintenant euh, ma, mes conditions qui sont bien tous listées. Euh, donc si je vais euh, maintenant pouvoir euh, bah, effectuer tout simplement mon return. Donc ici, si cette condition, euh, une de ces conditions est vraie, bah, je return, évidemment, vous l'aurez deviné, true. Et je vais m'ajouter un else, sinon ça return false. Et donc, ça voudra dire, à chaque fois que j'appelle cette fonction que je passe mon paramètre, je vais euh, savoir si j'ai gagné ou pas. Donc maintenant, la chose à faire, c'est euh, bah, justement d'appliquer ça déjà euh, quand l'ordinateur joue. Donc ici, « Computer Play », on va maintenant devoir rajouter ici, à ce moment-ci, « If »« Vérification » et là, en paramètre, je passe le « haut parce que c'est l'ordinateur. À ce moment-là, ici, bah, si euh, ça renvoie tout, je vais, euh, pour le moment, évidemment, faire un debug.log.o à gagner. Euh, donc, ça, euh, ça va suffire maintenant pour savoir si o a gagné. Et euh, je vais devoir aussi appliquer ça au niveau euh, de mon bouton script. Alors, une chose qui va être importante, ici, on va aussi ajouter quelque chose qui va nous servir par la suite. Euh, parce que. Euh, si ici si je laisse ça dans l'état actuel, je vais avoir un problème au niveau des tours. Donc je vais devoir ajouter un else ici et relancer mon choix. Ici, mise à jour choix. Pourquoi parce que si après, on va devoir gérer au niveau de notre condition ici, de notre vérification, on va devoir gérer, euh, enfin on ne va même pas le faire au niveau de la, de la vérification, on va le faire au niveau du, du mise à jour de choice, pardon, euh, on va ici devoir gérer euh, le match nul. Et euh, dans ce cas-là, on va euh, compter tout simplement le nombre de choix possibles. Et s'il n'y en a plus, bah, on aura un match nul, c'est-à-dire que la partie sera terminée et aucun des deux n'aura gagné. Donc c'est pour ça qu'ici, je suis obligé de me passer mon MAJ Choice, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc petit aparté, on viendra dessus par la suite. Euh, donc maintenant, je dois m'occuper ici de mon button script pour savoir justement aussi lancer cette fameuse vérification. Alors on va devoir modifier un peu notre script ici. C'est justement ici le computer play. On va devoir le lancer que si on n'a pas gagné. Donc ici, pareil. à La seule différence, c'est que je vais devoir aller chercher euh, ici en faisant en GameObject... Alors j'aurais pu passer une variable, ça aurait évité les copier-coller et ça aurait été un peu plus optimisé, mais là c'est un, un tuto, donc je n'ai pas euh, passé ça. Euh, j'aurais dû le faire un peu plus euh, correctement et affecter ça dans une variable. Donc vérification ici, et entre parenthèses, entre en argument, je passe évidemment euh, mon X au niveau de la vérification. Donc si jamais euh, bah, j'ai gagné, là, qu'est-ce que je fais bah, Je fais un debug.log de nouveau. Et là, ce coup-ci, euh, ce euh, sera X évidemment qui aura gagné. Vous doutez bien. Sinon, bah, je lance le tour. En fait, je joue au niveau ici de l'ordinateur. Donc je vais déplacer ça là. Et on va voir maintenant si ce code fonctionne au niveau d'unity. Donc j'enregistre tout ça. On fait un petit play et on regarde ce qui se passe. Donc on va voir ici qui va gagner. Alors je joue le premier, je vais essayer de gagner. Hop, et on peut voir au niveau de la console que j'ai bien X à gagner. Je relance une partie et maintenant on va essayer de faire gagner l'ordinateur. Donc je joue ici, je joue ici. Alors là c'est mal engagé, j'ai gagné de nouveau. Donc on va relancer une partie. Je vais essayer de jouer correctement. Voilà. Alors je vais jouer ici. Euh, en espérant, voilà, et on peut voir qu'ici haut a gagné, donc ça fonctionne dans les deux cas, euh, tout ça fonctionne donc on a pu voir ici avec ce système euh, de tableau euh, que c'est assez simple, évidemment là c'est complètement adapté au niveau euh, bah, du morpion, enfin du tic-tac-toe c'est relativement simple, comme je vous dis, il n'y a que 8 possibilités 8 combinaisons, 8 conditions pour savoir si un des deux joueurs a gagné la partie mais euh, ici c'est un système qui à mon avis euh, est le plus adapté et que vous allez retrouver dans ce genre de jeu au niveau des développements alors qui commence la partie comme vous pouvez le voir depuis le début obligatoirement ici c'est moi parce que ici le la méthode computer play n'est lancée qu'à partir du moment où je clique alors comment peut-on faire ça on va définir aléatoirement si en fait tout simplement on lance ou pas la méthode computer play au chargement de la scène au start pourquoi le start parce que vous doutez bien qu'une fois qu'un des joueurs aura gagné la partie quand ce qu'on verra on va mettre en place par la suite on va simplement relancer la scène donc au niveau du game manager ce que je vais faire je vais la méthode start donc je vais la recréer parce que je l'avais supprimé donc ici je vais écrire void start voilà et je vais utiliser ben, en fait tout simplement un système aléatoire donc je vais déclarer une variable que je vais appeler turn, et je vais dire que c'est égal à random range ce qui va me permettre en fait de demander euh, un nombre aléatoire qui va être en fait qui va être euh, 0 ou 1 donc je vais mettre 0,2 pour avoir que des 0 et des 1 et on va déterminer euh, tout simplement ici maintenant au start on va faire une condition on va dire if turn est égal par exemple à 0 bah à ce moment là ce que je fais je lance computer play ma méthode ici qui me permet, en fait, de faire jouer l'ordinateur. Ça ne posera pas de problème, étant donné qu'il n'y aura aucun pion sur, euh, sur la grille, et euh, bah, la méthode va être lancée automatiquement, et un pion sera placé, ce sera mon tour de jouer. Donc j'enregistre ici mon script, et on va tester tout de suite pour voir si euh, ça fonctionne. Donc si je lance, et là on peut voir que c'est moi, malheureusement, qui a été tiré. Alors j'aurais pu faire un debug.log, mais on va le lancer plusieurs fois, on va bien tomber euh, sur euh, une... Euh, voilà, on peut voir ici que euh, aléatoirement c'est bien le zéro qui est sorti, et donc l'ordinateur a joué le premier donc ici évidemment la partie suit son cours. À partir du moment ici où je gagne, on peut voir x a gagné. Donc au démarrage maintenant c'est aléatoire, c'est soit l'ordi ou moi qui commence comme on peut le voir. Ici je relance et là c'est de nouveau l'ordi. Si je relance... Encore l'ordi, alors évidemment il faut tomber, euh, maintenant on a une chance sur deux, et voilà, et ici c'est bien moi qui démarre. Donc c'est complètement aléatoire, et euh, ça permettra en fait bah, de donner, euh, parce que si c'est toujours le même qui commence, c'est déjà pas très intéressant, et évidemment euh, ce sera un peu plus, euh, donner un peu plus de difficulté et de piment au jeu. Alors quelque chose qu'il va falloir gérer parce que là on ne l'a pas fait du tout et ça risque de poser problème, vous allez d'ailleurs vous en rendre compte tout de suite, euh, c'est qu'on n'a pas géré le match nul. Ici j'ai volontairement lancé une partie et évidemment mon dernier coup va être ici et donc la partie sera nulle. Ici on peut voir que bah, du coup personne n'a gagné et dans mon code j'ai pas géré cette éventualité, j'ai d'ailleurs ici une erreur. Donc on va devoir mettre ça en place ici gérer la partie nulle. Alors pour ce faire on va retourner au niveau de notre script ici uh, « Game Manager ». Et au niveau euh, de la méthode, ici, euh, « choice », on va devoir gérer ça. Alors, elle est ici. Et là, ce qu'on fait, euh, on va maintenant tester, en fait, si euh, « choice count », à, euh, et n'est pas vide. C'est-à-dire que si euh, j'ai aucun élément dans ma liste, ça voudra dire tout simplement eh ben, qu'il n'y euh, a plus de coups jouables et donc c'est un match nul. Alors à ce moment-là, ici on va le faire juste derrière. Donc ici, euh, c'est pour ça que je relance ici ma mise à jour de choice, même si je n'ai pas gagné. Ça me permettra à chaque coup de vérifier ça. C'est pour ça que j'avais mis ça en place tout à l'heure. Donc ici, euh, à la suite, on va faire un if choice.count et donc est égal à zéro. Ça voudra dire, à ce moment-là, que ici, évidemment, je vais devoir coder en conséquence ensuite, mais je vais faire un, encore une fois un debug.log. Et ici, on va écrire match nul dans la console. Et évidemment, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, euh, on va devoir quitter ensuite... Euh, si on le, le, co le count est à zéro, on va devoir en fait quitter la méthode. Donc pour ça, je vais faire un return tout simplement. Alors, ils allez me dire ici, euh, peu importe, tu es à la fin. Mais ce qu'il y a, il ne faut pas oublier que je la lance ici. Donc, parce que si, euh, si c'est autour de l'ordinateur de jouer, donc cette méthode va être euh, exécutée. Si j'ai pas de choix possible, ça fait un return, ça sort en fait ici de, de computer play qui va empêcher l'ordinateur de jouer derrière. Donc, on va tester tout de suite ça et on va voir si ça fonctionne. Alors, la, plus, la, la difficulté va être de reproduire un match nul, mais on va voir, on va essayer. Donc ici, hop, hop, et hop. Et ici, on peut voir, bah, j'ai réussi du premier coup, qu'on a bien un match nul et j'ai pas de problème. Et évidemment, si je relance une partie... Je suis toujours encore, je peux gagner, et évidemment, peut... l'ordinateur peut aussi gagner. On va essayer de faire ça. Euh... Donc là, j'ai gagné. Hop, alors c'est pas forcément évident, comme vous pouvez le voir. Hop, Un. hop, et j'ai gagné de nouveau. Alors évidemment, ça va fonctionner, vous vous doutez bien. Là, j'arrive pas à reproduire, j'arrive pas à perdre, c'est quand même dommage. <rire> Voilà, là, normalement, j'ai perdu. Haut oh, à gagner. Donc voilà, on peut voir ici euh, bah, que ça permet de détecter maintenant euh, qui, euh, le match nul aussi et d'empêcher cette erreur. Alors, il nous reste à, à maintenant utiliser notre Canvas Game Over. Je vous rappelle qu'il est ici désactivé depuis le plus début de la partie. Alors, pourquoi j'utilise un Canvas bah, Par souci, en fait, c'est assez simple. Du coup, ça va permettre de faciliter les choses. Si j'active ce Canvas, il passe au-dessus. Ce qui fait que déjà, je ne vais plus pouvoir cliquer ici sur mes boutons. Euh, ça c'est la première chose si jamais toutes les cases de la grille n'ont pas été cliquées. Euh, et euh, je vais pouvoir ensuite détecter et créer un script au niveau de, de ce canvas qui va me permettre en fait au clic tout simplement de recharger la scène. Alors on va démarrer tout de suite par ce script justement, on va le laisser activer dans un premier temps. On va créer un script qui va s'appeler ici euh, Game Over Script et on va l'affecter au panel panel parce que c'est important, on va aller chercher le champ texte en dessous euh, ensuite. Donc vous pouvez voir ici que j'ai un, un script, Voilà, oh je vais le supprimer euh, et ici j'ai j'édite ce script. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, On va faire quelque chose euh, de relativement simple, on va garder l'update ici on va devoir importer management pour pouvoir recharger la scène en cours je vais donc au niveau de l'update utiliser euh, détecter en fait l'appui sur euh, la touche gauche de la souris, donc get button down, ce bouton gauche s'appelle fire one au niveau des inputs par défaut, je vais garder ça et donc ici qu'est-ce que je vais faire, bah, je vais faire un scene manager pour pouvoir charger une scène, le nom de la scène ici, euh, bah, peu importe, je vais utiliser euh, scene, get active scene, alors c'est scene manager il me semble, get active scene, voilà, qui va renvoyer en fait le nom de la scène si je fais un point name, voilà, donc ça va en fait relancer la même euh, la scène actuellement chargée. Donc ça, on va pouvoir le, t le tester pardon, tout de suite, on va enregistrer, on va laisser volontairement euh, ici activer euh, le, le canvas game over, on va vérifier qu'au niveau des build settings, j'ai bien ici le nom de ma scène qui est chargée, si c'est pas le cas, vous le faites, sinon vous aurez une erreur, étant donné qu'on utilise le scene manager, je lance la partie, et ici je clique, et on peut voir que ça relance bien à chaque fois, il n'y a pas de souci. on peut voir qu'ici c'est le premier coup de l'ordinateur ou pas Voilà. donc maintenant ça ça fonctionne on va pouvoir désactiver notre canvas et s'en passer pour le moment, maintenant on va devoir s'occuper bah, de non seulement de l'activer au moment opportun et aussi de renseigner au niveau de son texte qui a gagné, donc pour ça on va aller au niveau du game manager de nouveau et on va créer ici une variable publique de type game object voilà qu'on va appeler euh, game over tout simplement voilà, et on chargera évidemment dedans euh, en glissant, déposant notre canvas Game Over. Donc on va devoir appeler, bah, par exemple ici déjà, quand j'ai gagné, quand le haut a gagné euh, l'ordinateur, on va devoir appeler et afficher ce, ce panel. On va utiliser une méthode de nouveau public, parce que je vais devoir aussi la lancer évidemment depuis mon Button Script quand euh, ici euh, X a gagné. Donc au niveau du Game Manager, je vais aller tout en bas et je vais créer une méthode publique de nouveau. Donc void. Alors, public, donc je mets le mot-clé public devant, pardon. Euh, et on va l'appeler show panel. Et on va avoir besoin ici euh, d'un paramètre. Alors, pardon, on va avoir besoin d'un paramètre qui va être tout simplement ici sous forme de string. On va attendre la lettre, en fait, qui a gagné. Donc, on va l'appeler winner, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps on va devoir activer euh, notre panel, notre, canva, notre canvas, pardon. Donc, qui est, euh, je vous le rappelle, on a, on a créé une signe de la République et Game Over. Donc, on va faire un set active et on va le passer à True. Donc, ça va permettre de l'activer. La deuxième chose dans la foulée, c'est qu'on doit maintenant pouvoir, on doit aller renseigner en fait dans euh, cet objet. Rappelez-vous, le, ce, le script, euh, le script est posé euh, sur. Alors, le Game Manager, je vais devoir aller rechercher le champ texte en fait de cet objet donc qui est le game over donc je vais faire un game over point et là je vais aller chercher l'enfant transform.findchild point find child donc je vais chercher quoi le composant texte qui est dessus et évidemment je prends le get le component texte et de nouveau la propriété texte pour ici assigner tout simplement euh, et on ne va pas commencer par ça, on va assigner déjà Winner qui va être la, le X ou le O qu'on passe en paramètre euh, au niveau de notre méthode publique et on va concaténer ça avec bah, à gagner tout simplement avec un espace. Donc, ça maintenant on va pouvoir utiliser cette méthode et on va pouvoir la lancer au moment opportun et notamment bah, je vais pouvoir déjà le faire ici en faisant un show panel et en paramètres, je passe ici euh, ma lettre qui est le haut. Alors, pardon pour ces erreurs, j'ai un problème avec mon clavier. Euh, euh, euh, euh, voilà. Euh, donc, Ici, ça c'est bon, maintenant on va devoir faire exactement la même chose au niveau du button script, c'est-à-dire au moment ici où j'ai gagné, quand je suis le joueur X. Donc on va aller devoir chercher cette méthode publique qui est de nouveau dans le script gain manager. Donc ici, c'est assez simple, je copie, je colle. Je vais chercher maintenant ma méthode qui s'appelle « showPanel » et je passe en paramètre ici le X. on enregistre notre script, alors je vais le faire ici, voilà pour tous, et on va aller tester ça maintenant, donc on vérifie par contre au niveau du canvas, j'ai créé ici ma variable game over. donc je vais glisser tout simplement mon panel dedans, on va tester ça en live tout de suite, donc mais on risque d'avoir un problème, je viens d'y penser, tout simplement parce que je glisse ici euh, le canvas GameObject ici euh, au niveau de, ga de l'objet euh, Game Over et j'assigne dans le texte ici, j'ai oublié qu'il y avait le panel entre deux. Je, fais un, je vais chercher l'enfant euh, en fait de GameObject qui est le canvas et j'ai le panel entre deux. Donc si ici si, je gagne, on va tester, mais je devrais avoir une erreur, voilà ce qui est le cas. Et on nous indique bien ici que c'est dans le game manager à la ligne 86. Donc on va aller voir tout de suite euh, la ligne, mais euh, évidemment c'est bien là. Bon, Kaslan tienne il y aurait été plus judicieux, en fait, je pense, de créer le. Le panel, le renommer panel game over et le mettre dans le même canvas. Mais j'ai codé ça comme ça, on va maintenant faire en conséquence. Donc ici, eh ben, je vais pour solutionner ça, remettre un transform find child devant, je peux, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire un find child et l'enfant le, entre de l'objet s'appelle le panel et je vais de nouveau maintenant faire un find child sur le champ texte. Donc ça, ça va solutionner le problème. Et pendant qu'on y est, on va faire un copier-coller de ça. Pourquoi Parce qu'on n'a pas géré, en fait, le match nul ici. Donc là, je pourrais euh, appeler aussi et changer tout mon texte, mais je ne vais pas m'embêter. Je vais le gérer d'ici, tout simplement. Euh, et ici, je vais mettre, euh, au lieu de winner à gagner, on va remplacer par match nul. Oh là là, pardon, excusez-moi. J'ai vraiment des soucis avec ce clavier. Je pourrais vous en parler d'ailleurs, mais euh, je vous en parlerai plus tard. Euh, donc ici, euh, on va tester ça, mais normalement, ce code devrait euh, régler notre petite erreur et on, devait, on devrait maintenant pouvoir euh, afficher un match nul à l'écran. Donc déjà, on va essayer de gagner. Alors, haut à gagné. Bon, ben maintenant, on sait que ça marche au niveau de haut. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je relance le jeu. Je, le clic aurait fonctionné, donc je vais essayer de gagner. Voilà, j'ai bien gagné. Je clique et maintenant, on va essayer de provoquer un match nul. Alors là, malheureusement, j'ai gagné ou perdu si je fais pas ça. Donc, c'est pas évident, forcément, de faire un match nul. Donc là, je le bloque là. Et ici, normalement, on a le match nul. Non, O a gagné, pardon. Vous bah, voyez. Donc, on va y arriver. Hein. X a gagné. O a gagné. Bon, bah, je vais essayer de vous faire un match nul. Hein. Ça y est, match nul, enfin. Donc, et on peut voir que le match nul fonctionne. Si je clique, bah voilà. Donc maintenant, bah on a mis en place ici, euh, dans cette vidéo, euh, un tic-tac-toe. Vous pouvez voir que c'est une solution. Alors évidemment, ce code est à optimiser, mais vous avez une solution qui fonctionne ici avec une intelligence artificielle euh, au niveau euh, de l'ordinateur. Voilà, on a mis en place ici le jeu du Tic-Tac-Toe, le Morpion. Alors vous avez pu voir que c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Alors je reviens un petit peu sur l'intelligence artificielle bah, du jeu évidemment on peut pas vraiment appeler ça une intelligence artificielle parce qu'ici c'est la façon de jouer de l'ordinateur c'est aléatoire donc on peut voir d'ailleurs que même pour provoquer un match nul c'est pas forcément facile euh, ce que je vous propose c'est de continuer de refaire une vidéo sur ce tic tac toe mais d'y implanter ce qu'on appelle l'algorithme minimax au, au niveau de l'intelligence artificielle ce qui va permettre à l'ordinateur de jouer en fait de façon intelligente on va dire alors c'est pas forcément simple à comprendre et à mettre en œuvre, donc je vous propose de faire ça dans une autre vidéo ceci dit j'attends un petit peu des retours de votre part donc pour me faire savoir si ça vous intéresse, ben, on va essayer quelque chose de nouveau sur la chaîne mettez un petit pouce bleu et on va considérer qu'à partir de 100 likes eh ben, c'est que euh, ça vous plaît et que vous voulez mettre 100 œuvre je pense qu'on peut y arriver assez facilement parce que les vidéos vous pouvez voir qu'elles tournent pratiquement toutes entre temps 30 et 50 likes donc ici il n'y a pas de souci maintenant allez-y mettez des petits pouces bleus et dès qu'on arrive à cette barrière de 100 likes, je mettrai en place cet algorithme minimax qui est assez intéressant parce que vous pouvez l'utiliser évidemment dans d'autres jeux ici le tic tac toe est assez adapté pour comprendre justement l'intelligence artificielle et surtout cet algorithme qui est pas les, les plus, les plus, le plus complexe, mais qui est déjà pas simple euh, à comprendre en termes d'intelligence artificielle. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez voir aussi que j'ai fait une seule et unique vidéo. Je me rends compte quand je fais des séries que les premiers épisodes sont vachement suivis et euh, bah, ça décline euh, par la suite. Euh, donc s'il n'y euh, bah, a pas grand intérêt pour moi de créer des longues séries, ça me prend du temps. Et si je vois que le sujet ne vous intéresse pas, autant euh, pas les faire. Voilà, Donc ce qui explique que je préférais ici faire une vidéo euh, vraiment en un seul épisode. Et euh, évidemment, vous pouvez retourner la voir et choisir les passages qui vous intéressent. à 7 va être disponible sur le site, donc allez-y. Vous pouvez récupérer le projet complet sous forme de package. Il n'y a plus qu'à l'importer euh, au niveau de Unity. Et puis le jeu sera fonctionnel. Je vais un petit peu modifier le code d'ailleurs pour l'optimiser parce que là c'est pas ce qu'il y a de mieux Voilà donc euh, bah moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto Bye bye